justement diffuser les bonnes informations, si on peut diffuser des liens intéressants, si on peut vraiment mettre euh, ces acteurs, ces acteurs et actrices de la société en avant avec euh, leurs associations, leurs jobs, peu importe qu'est ce qu'ils font. Si les gens qui regardent ça euh, peuvent euh, changer de vie, ou si ça peut les toucher, leur faire apprendre quelque chose, peu importe, là on est gagnant.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 et, euh, et donc on, il y a cinq associations qui sont dessus. Et un jour une euh, dame est venue me voir, elle m'a téléphoné et elle m'a dit qu'elle était euh, directrice de banque et qu'elle avait fait un héritage d'une grande maison, une un espèce de grand manoir, et qu'elle avait euh, décidé d'arrêter de, de faire ce, cet emploi de directrice de banque pour se mettre dans l'éducation euh, alternative Montessori euh, pour les tout-petits. Et donc elle avait fait une crèche alternative et elle a quitté son boulot. Elle m'a dit c'est grâce à vous que je l'ai fait parce que c'est au fur et à mesure de regarder les informations que vous mettez sur cette page. C'est pas parce que j'ai quelque chose contre la banque et que je vais préférer l'éducation alternative à la banque. C'est juste qu'elle, elle, elle s'est trouvée réellement. <musique> Moi, ce qui me fait vraiment vibrer, c'est la prise de, de conscience et cette connaissance qui arrive au fur et à mesure. Pourquoi on est là sur Terre Quel est notre let's motive Ça peut changer plusieurs fois dans une vie. Euh,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 On est souvent en réaction et euh, j'étais en réaction, j'étais très en colère après la société, après cette politique, après ce système économique, mais on, on est en colère. Ok, mais qu'est-ce qu'on fait, nous, pour faire en sorte que ça aille mieux euh, Quels sont les moyens qu'on peut mettre en place pour que la société euh, soit meilleure Et évidemment on les a, on a, tout existe déjà en fait quelque part. Il faut juste les unir et les réunir et s'assembler. Le problème, c'est qu'il y a une grosse confusion qui est en train de se créer aujourd'hui dans, dans le Média et qu'on euh, cherche euh, à mettre une bonne image, un bon titre. Et de cette image et de ce titre, euh, on va avoir un article qui, est, qui va arriver dedans. Et euh, en fait, on fait beaucoup de, de, de raccourcis et surtout, on, on va chercher à toucher le plus de monde possible pour avoir le plus de vues sur le site internet et là on va commencer à mentir quelque chose de très simple on a eu euh, la découverte d'une nouvelle étoile avec apparemment quelque chose qui tourne autour ah et tout de suite c'est devenu quelque chose d'extraterrestre d'une de, entité euh, supérieure qui est là si on regarde euh, il y a un nombre de théories possibles incroyables. on prend celle qui est le plus vendeur et c'est un peu le danger aujourd'hui en tant que média euh, on ne se rend pas compte quand on est à l'extérieur, mais si on fait du boulot très propre, du boulot d'investigation, admettons sur l'écriture ou sur la vidéo, où on va prendre notre temps, où on va travailler en profondeur en mettant une bonne image et un bon titre, mais un titre qui correspond, eh ben on aura beaucoup moins de visibilité sur admettons ce lien qui va nous prendre 2-3 jours de travail que sur un, une vidéo de 3 minutes sur YouTube avec un titre « choc », et une, une image choc qui, elle, aura 20 ou 30 fois plus de visibilité. Je cherchais les alternatives depuis longtemps, et euh, ben, j'avais juste les livres puisque Internet n'existait pas. Euh, quand Internet est apparu, je ne m'en suis pas trop préoccupé. Et puis, ben, un jour, j'étais dans une colocation, ma colocataire me fait voir Facebook, et là, euh, je commence à gratter. Et, euh, et je fais des découvertes assez surprenantes. Montessori, Steiner, Freinet pour l'éducation, la permaculture, je ne savais pas du tout ce que c'était la permaculture, Donc, je savais très bien que les, les engrais chimiques étaient mauvais pour la terre, mais l'agroécologie, la permaculture, l'agroforesterie, génial. Je découvre tout ça. Et là, c'est une boulimie. Je me mets à, à fouiller, à gratter, je vais voir les bons sites. Je me suis dit non, il faut qu'on partage tout ça. J'ai commencé à contacter ces gens, ces gens qui faisaient ces informations et de savoir comment on peut travailler ensemble. A pas été super facile et je pense que c'est justement dans les erreurs, le fait de faire plein d'erreurs et que c'était quelque chose de nouveau qu'on a réussi à monter des choses qui fonctionnent derrière. Il y a toujours eu une remise en question, c'est-à-dire que je ne suis jamais parti du principe qu'il fallait partir sur le plus simple, Il fallait tester et complètement innover tout le temps. Et quand on innove, on se trompe. À savoir qu'aujourd'hui, quand même sur les médias sociaux, on a beaucoup de médias buzz. Ils sont là pour faire du chiffre, donc quelque part c'est du réactionnel et uniquement du réactionnel. Quand on prend son temps pour bien travailler, on travaille sur autre chose et c'est très dur d'avoir de la visibilité quand on part sur quelque chose qui est non réactionnel. Quand on travaille sur, admettons, des initiatives positives, ben, évidemment on va avoir des gens qui vont venir regarder mais on va avoir malheureusement beaucoup moins de vues que des médias qui vont être des médias buzz à mettre des petits chatons qui se courent après. Je peux... Conseiller les gens euh, qui, qui ont du réseau, peut-être, ou qui veulent en construire et qui souhaitent euh, mettre en avant des choses. Un, ne pas avoir peur de se planter. Il euh, faut faire des erreurs, il faut tester. Deux, beaucoup regarder les autres sites, savoir comment ils fonctionnent, comment ils travaillent, qu'est-ce qu'on trouve de bien. Et trois, le réactionnel est quelque chose d'important, mais euh, éviter le buzz, éviter de chercher à, à être vu absolument. Faire plus un boulot de qualité euh, qu'un boulot de quantité.